Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière Effectivement, je suis dans mon lit et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de discuter avec vous ici Parce que je sais pas, euh, ça change de cadre, c'est assez loin, j'espère que vous m'entendez et je suis désolée si je suis floue à certains moments de cette vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir pour faire une vidéo qui s'appelle « Faut qu'on parle ». C'est un petit jeu de mots avec mon nom de famille et donc c'est pour ça que je trouve ça marrant. Mais euh, le but de cette vidéo c'est juste de discuter avec vous. Pourquoi je fais ça Parce que je me rends compte que même si j'aime bien faire des vidéos, travailler et tout, je trouve que sur ma chaîne, il manque parfois de moments où je vous raconte ma vie. Je sais que c'est extrêmement narcissique, mais moi, c'est les vidéos que j'apprécie le plus regarder. Donc je me dis que ça peut peut-être intéresser des gens. Et c'est aussi pour vous partager mon mood en ce moment, parce que je suis peut-être pas la seule comme ça. Donc si vous aimez pas les vidéos où juste on raconte notre vie, et bien vous pouvez quitter si vous arrivez sur cette chaîne. N'hésitez pas à la découvrir, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à commenter. Voilà, C'est toujours très sympa, on va en parler après. Et aussi à vous abonner à mon Instagram et je pense que c'est bien qu'on commence. Donc le but de cette vidéo c'est vraiment de vous parler un petit peu de ma vie actuelle, vous expliquer un peu mes hauts, oh, mes bas, pourquoi je suis peut-être un peu moins présente sur les réseaux, et voilà juste vous partager un peu mon mood actuellement et je pense que c'est important que je sois totalement transparente avec vous il y a peut-être certains sujets que j'ai déjà abordés dans des vlogs et tout mais je sais que tout le monde ne regarde pas donc je pense que ça peut euh, peut-être intéresser quelques personnes et voilà le côté il dit c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus convivial et ça change comme ça ça fait vraiment une démarcation avec le reste de mes vidéos habituellement et, euh, et voilà, c'est un peu comme si vous étiez mes potes. J'ai évidemment mon petit café que je suis en train de boire parce que c'est extrêmement agréable donc n'hésitez pas à prendre un café, vous pouvez aussi partir durant cette vidéo, genre juste écouter le son parce que l'image n'est pas très importante à mon sens et let's go. Je pense qu'on va peut-être commencer par le sujet des études, de ce que je fais, de l'associatif. Parce que ça explique beaucoup pourquoi je suis pas forcément là sur les réseaux. Pour ceux qui me suivent, mais depuis pas très longtemps, je suis en école de commerce à Lille. Je suis en troisième année maintenant, le temps passe si vite. Et donc je suis euh, en asso, je sais pas si c'est comme ça que je dois présenter les choses. Mais j'ai fait pas mal d'associatifs et maintenant je suis euh, dans la fédération des étudiants. Je sais que dans plein d'écoles ça existe pas forcément, mais en gros dans notre école c'est... Un peu l'asso qui supervise tout donc euh, et qui organise aussi par exemple le way. donc c'est pas le BDE, genre le BDE c'est complémentaire on va dire. Donc nous on organise la plupart des gros événements et on y est présent. Moi je suis au Polcom donc ce qui fait que c'est pas forcément moi qui organise l'événement mais j'y suis parfois pour superviser. Donc quand je parle d'événement je parle par exemple du Way donc le week-end d'intégration. Et là on a un week-end d'intégration de deuxième année euh, qui arrive ce week-end. Parce qu'on en a organisé un pour les deuxièmes années. Pourquoi je raconte tout ça Parce que euh, évidemment ça me prend énormément de temps. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'aime être occupée, <rire> je suis tout le temps occupée, je déteste procrastiner, je déteste ne rien faire. Et donc c'est pour ça que je me rajoute toujours des choses. Euh, cette expérience est hyper bien, genre vraiment comme l'associatif si vous êtes entré en école de commerce, si vous entrez en école de commerce ou n'importe quelle école, je conseille d'entrer dans l'associatif Je sais que ça a une image un peu genre bullshit, en mode fame et tout, mais ce que t'apprends dans l'associatif, c'est tout aussi important que ce que tu apprends à l'école parce que juste ça te fait développer des compétences de ouf parce que l'associatif c'est pas juste s'éclater en soirée genre c'est vraiment organiser des soirées, voir les choses légales, gérer des budgets euh, connaître, enfin bref il y, y a tellement de trucs donc ça m'a tellement appris et ça m'a aussi beaucoup aidé par rapport à ma chaîne YouTube bref tout ça j'en ai déjà pas mal parlé mais ce qui fait que ça me demande énormément de temps et c'est hyper frustrant parce qu'en même temps, je suis pas du tout la personne la plus investie dans mon assaut. Forcément, moi je l'ai rejoint dans les dernières, sans forcément euh, ne rien faire et pas travailler. Je suis moins investie. Et donc, c'est extrêmement frustrant parce que je sais que je suis pas totalement à fond, que je pourrais être encore plus. Mais en même temps, j'ai tellement d'autres petits trucs à côté. Bah, par exemple, YouTube, enfin, petit, les cours. Euh, j'ai encore les scouts, enfin, notre en rétro à faire. Enfin, bref, j'ai énormément de choses à côté et euh, je suis constamment dans ce truc de me dire. Je suis pas assez à fond dans un truc et en même temps je trouve ça bien d'avoir plein de choses à faire en même temps Mais est-ce que je suis la seule Je pense que je suis vraiment pas la seule Mais c'est très compliqué à gérer dans le sens où je me plains pas du tout Mais c'est vrai que ça me fait beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress J'ai tout le temps l'impression de ne pas être assez légitime euh, Là je parle de l'associatif mais je parle aussi de Youtube, de plein de trucs Et donc c'est vrai que ça m'a demandé énormément de temps ces derniers temps Ça va un peu se calmer parce qu'une fois que les ways seront passés mais euh, par exemple pendant le way, bah, j'avais vraiment l'impression d'avoir une énorme responsabilité. Enfin, j'étais pas du tout à seule, j'étais pas celle qui avait le plus de responsabilités, mais juste quand t'as des gens sous ta responsabilité des premières années et tout, c'est tellement angoissant. Enfin, moi ça m'a vraiment énormément stressé. Euh, ça m'a un peu rappelé quand je faisais de l'animation et qu'il euh, fallait faire gaffe aux jeunes et tout, enfin bref. Donc tout ça m'a procuré énormément de stress et de fatigue, donc ce qui fait que j'avais juste pas le temps de faire mes montages YouTube, et en même temps j'étais un peu perdue via YouTube, je vais en parler juste après, mais donc je vous, je vous ai un peu parlé de, de, du stress. Putain j'ai plus de batterie, j'ai envie de mourir <rire> Donc voilà, pour être 100% honnête avec vous, il euh, y a eu tout ce truc de stress et d'angoisse et le stress je pense que c'est mon pire ennemi parce que c'est ce que j'ai le plus de mal à gérer et ça va un peu mieux on va dire. Depuis que euh, je suis en couple, je sais que j'en parle beaucoup, hein, vous avez je suis fan de mon mec mais juste il est très chill et donc ce qui fait que on se complète à peu près bien mais voilà je suis quelqu'un de très stressé et ça m'a fait des angoisses et ça m'angoissait encore plus de ne pas pouvoir faire de vidéos à côté. Mais donc cette partie, je pense que c'était bien de l'aborder parce que je sais que vous, certains comprennent pas trop l'associatif et tout, je comprends. Euh, c'est pour ça que je veux pas trop en parler sur Youtube parce que même c'est très, enfin, c ça fait partie de ma vie, tout le monde est pas intéressé par ce sujet et je trouve que je veux pas devenir la meuf qui parle tout le temps de son école, même si c'est un peu le cas, mais vous avez compris. Donc suite à cela, il y a aussi eu Youtube, je pense que je vais parler de Youtube maintenant parce que c'est le bon moment. Et après on ira préparer à manger sinon je vais être en retard mon cours et je vous parlerai <rire> des mauvaises nouvelles. Euh, Youtube, j'ai énormément de remises en question mais ça depuis que j'ai commencé et surtout depuis ces dernières années parce que je me demande si j'ai encore ma place, j'ai pas envie de devenir comme Anjoie Phoenix, désolé Anjoie Phoenix, mais je veux pas être la meuf qui fait des vidéos pour faire des vidéos même si c'est déjà le cas mais j'ai pas envie que les gens se disent putain genre elle fait pitié même si la vie des gens je m'en fous mais vous avez compris, elle fait pitié, elle fait des vidéos genre elle essaie de rester dans les trends alors qu'elle est juste gênante et hors sujet et tout. Et c'est peut-être le cas, mais c'est vrai qu'avec TikTok et tout, je crache pas du tout sur TikTok. C'est une manière de s'exprimer, c'est un moyen très cool. Mais euh, les gens désertent un peu YouTube et je vais pas dire que euh, c'est la faute de l'algorithme et tout, c'est peut-être juste mon contenu qui est moins bien. Un jour j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Ouais tes vidéos elles sont moins travaillées qu'avant et tout, c'est peut-être pour ça que t'as moins de vues ». Et en vrai je l'ai juste mal pris parce que c'était une période où genre j'étais limite en projet scout je crois à ce moment là et je continuais à faire des montages et ça c'est mon problème, hein, j'arrive pas à m'arrêter. Mais c'était une période où vraiment j'avais pas de temps pour Youtube mais je me donnais quand même à fond et je faisais des sacrifices et je peux comprendre le fond du truc c'est juste que euh, c'est pas mon métier et je vais parler de mon futur et de mon métier plus tard, enfin bref mais c'est très compliqué de sentir que je suis pas du tout, enfin euh, qu'il y a des gens tellement plus talentueux que moi, tellement plus forts que moi euh, en montage, en plein de trucs, et je peux, enfin en même temps je me dis putain je fais moins de vues euh, je fais moins, enfin j'ai moins d'engagement, j'ai moins de commentaires mais il y a tellement des gens plus talentueux que moi qui méritent plus que moi donc c'est logique, je sais pas si c'est hyper clair, désolée. ce que j'essaie de dire c'est que je suis un peu perdue parce que en réalité je pense que je fais des choses que j'aime j'aime bien partager des moments, j'aime bien faire plein de vidéos qui sont différentes et à chaque fois que je fais ce genre de vidéos je parle avec vous je vous dis j'aimerais bien faire des vidéos plus intéressantes ou j'aimerais bien faire ci j'aimerais bien faire ça mais en fait j'ai juste envie de faire ce que j'aime et si ça doit passer par juste des vidéos où je vous parle ou des vidéos plus travaillées c'est vrai que j'ai des idées de vidéos plus travaillées un peu plus dans le style de euh, ma vidéo c'est fini mais j'ai pas envie de que de faire ça, j'ai envie de faire en fait beaucoup de choses et moi ce qui m'intéresse c'est aussi de savoir ce que vous aimez donc si vous êtes encore là à ce stade, à mon temps de raconter ma vie n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez en commentaire je sais que je vous le demande souvent mais c'est ça qui m'aide à savoir aussi ce que les gens attendent de moi parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui regardent plus mes vidéos il y a plein de gens qui commentent plus il y a plein de gens qui aiment plus mes vidéos, c'est pas grave mais en même temps, je sais pas exactement pourquoi. Parce que quand j'ai reçu ce commentaire par rapport à mes montages, je me suis dit, bon ok, essayer de faire moins de vidéos, mais des vidéos plus travaillées. Et je pense que mes dernières vidéos sont quand même pas mal travaillées au niveau du montage. Je suis passée à première pro. Enfin, je me donne vraiment du mal. Et je sais que je pourrais faire mieux, hein. Mais dans ces cas-là, ça ferait une vidéo par mois ou une vidéo tous les deux mois. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire non plus. Parce que j'aime bien proposer du contenu. Et je me lasse très vite sur mes montage aussi. Mais euh, cette impression de plus intéresser les gens et tout, c'est triste, mais ça me freine un peu, on va dire... Euh... Dans ma créativité, moi je suis un peu drivée par, on va dire, les retours des gens et quand les gens me disent qu'ils aiment bien et tout, euh, par rapport à mon contenu, par rapport à ce que je crée, et eh bien j'aime bien, c'est même pas une question de fame ou je vais être connue ou quoi, c'est juste que c'est... Je fais des vidéos pour les partager, en règle générale, et j'aime beaucoup euh, bah, cet aspect partage. J'ai encore plus de batterie. Donc je disais, oui cette vidéo est vraiment malheureusement bancale tout comme ce que je raconte parce que ma caméra n'arrête pas de couper et qu'en plus j'ai les cheveux et que je ressemble à rien mais bon c'est pas grave c'est du vrai c'est 100% honnête euh, ce que je disais c'est que à chaque fois que je commence à consacrer du temps pour faire mes gros montages et mes gros projets je suis arrêtée par quelque chose qui fait que je dois faire autre chose de plus urgent je pense que c'est juste la réalité de la vie, hein. je suis pas du tout en train de dire que ma vie est horrible, et que j'ai que des trucs trop nuls, pas du tout, genre je suis très contente. Mais je pense qu'il y a une glamourisation, j'en ai déjà parlé, de la surproductivité et de la girl boss et tout sur Youtube. Et il faut être réaliste en disant qu'il y a un revers de la médaille au fait d'être hyper productif, euh, c'est-à-dire que c'est quand même hyper stressant. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont peut-être moins productifs et qui vont être vus par la société comme des gros poins alors qu'en fait bah c'est juste leur manière de fonctionner et leur manière d'être heureux et moi je pense qu'à partir du moment où t'es heureux et t'es content dans ta vie faut pas chercher plus loin que ça en fait enfin tu peux avoir l'ambition hein, mais cale pas tes ambitions sur celles des autres genre si t'es satisfait de ce que t'as, bah juste sois satisfait de ce que t'as tu peux euh, toujours vouloir plus mais c'est pas obligé donc comme je le disais du tube et bah ça m'a un petit peu rendu triste entre guillemets Mais j'aime toujours produire et c'est ça qu'il faut retenir C'est que j'ai pas envie de partir en fait genre si ma chaîne doit évoluer et si je dois me tourner vers des trucs Qui correspondent plus aux standards maintenant Bah c'est pas grave parce que mon but dans ma vie c'est pas de continuer à faire des vidéos Que je faisais il y a 5 ans et qui plaisent plus en fait Et je sais qu'on fait pas ça pour les vues, nanana, pour euh, ce que les gens aiment Mais c'est important quand même parce que sinon tu restes Enfin t'évolues pas si tu prends pas la vie des autres en compte. Donc ça c'était ma première réflexion et j'espère que vous ne l'avez pas pris mal. Mais à côté de ça aussi, je voulais parler de ça, j'ai rencontré beaucoup d'abonnés à mon week-end d'intérêt euh, qui était en première année. Je croyais même que c'était un complot, ça se trouve c'était encore un complot. Mais je me disais c'est pas possible qu'il y ait autant de gens qui me connaissent et les gens aiment me voir. Et genre <rire> j'étais trop timide, genre moi j'étais en mode. Surtout que vraiment j'étais là à courir partout et tout. Et ça m'a fait extrêmement bizarre de voir qu'il y avait des gens derrière euh, ma caméra et ça m'a fait aussi relativiser le fait qu'il n'y ait plus forcément énormément de commentaires et tout. Je me dis, il y a tellement une majorité silencieuse, et puis même juste les gens ils ont peut-être pas le temps, ou juste les gens ils aiment peut-être un peu moins des vidéos pendant une période, mais ils vont réaimer après. Mais voilà, donc ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a fait trop bizarre, mais ça m'a fait aussi réaliser que sur YouTube on n'avait plus la notion des chiffres en fait, on n'avait plus la notion de qui il y avait derrière, et que bah 30 000 c'était déjà énorme, même si je m'en rends pas compte, bah c'est déjà beaucoup. Un point en plus que je voulais aborder c'est mon futur, euh, peut-être que vous le savez ou vous le savez pas. Je veux bosser dans le marketing digital. Il y a un master en marketing digital en alternance dans mon école. Et ce qui fait que, euh, malgré tout, mon taf sur YouTube, même si c'est une passion, je trouve que c'est énormément relié. Parce que j'ai forcément envie que ma communauté grandisse, que tout ça grandisse. Parce que c'est quand même le métier que je veux faire plus tard. Je veux pas être YouTubeuse plus tard, mais je veux produire du contenu et tout. Et je pense que, bah, en restant sur YouTube et en continuant à produire, à suivre les tendances, on va dire, c'est comme ça que plus tard je vais pouvoir bosser dans le marketing digital mais en me sentant dépassée comme ça par on va dire euh, toutes les nouveautés bah, j'ai l'impression que je suis plus légitime à être dans le marketing alors qu'en soi, il y a des gens de 40 ans qui font du marketing donc je suis légitime je pense mais j'aime bien comprendre euh, ce qui marche, j'aime bien comprendre les tendances, j'aime bien comprendre euh, comment évolue euh, Youtube ou les autres réseaux sociaux d'ailleurs et c'est pour ça que je suis un peu frustrée, donc j'espère vraiment arriver à faire ce master en, en alternance, en marketing digital et à pouvoir continuer à, à développer ma chaîne YouTube. Je trouve ça aussi important d'être transparente sur mes ambitions parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui disent non mais moi je m'en fiche des abonnés et tout. Mais non, enfin j'aime tout autant créer du contenu que voir ma communauté grandir mais c'est deux choses qui vont ensemble et bah j'ai aussi envie de la voir grandir. Donc là c'est le seul truc, si euh, vous savez pas trop quoi faire, si euh, vous trouvez que mes vidéos sont bien, bah, n'hésitez pas à me donner de la force, pour ceux qui le font, bah merci beaucoup, vraiment je vous vois, je sais qui vous êtes, alors vraiment les, les abonnés qui sont toujours là, je, je, enfin, je le sais, et je peux que vous en remercier, donc euh, du gros love sur vous. Donc voilà, ça c'est euh, Youtube, mes assos, les trucs que j'aime comme ça. Qui, euh, parfois me procure du stress mais qui me drive au quotidien et qui soit quand même positif après il y a un autre truc qui me procure du stress qui fait que je panique et que je, je fais pas des crises d'angoisse parce que c'est un grand mot et genre je trouve ça illégitime de dire que je fais des crises d'angoisse alors que y a des gens qui sont vraiment pas bien mais c'est mon avenir plus ou moins proche qui est complètement flou puisque je ne sais pas si vous avez suivi mais de base je partais en chine avec mon copain comment vous dire que ce n'est pas officiellement annulé, mais pour moi ça fait depuis... C'est pour ça que j'ai pris un, un appart que je kiffais et tout, parce que je sais que c'est annulé, enfin je, je le sens déjà. Au-delà de ça, la Chine a bien confirmé qu'ils ne donneraient pas de visa, euh, mais moi depuis cet été je suis sûre que ça ne va pas avoir lieu. Euh, mais bref, la Chine a dit qu'ils ne donneraient pas de visa au second semestre. Donc mon école n'annule pas encore officiellement, mais je ne pars pas en Chine. Je vous avoue que j'arrive à peu près bien à gérer, enfin en vrai je suis hyper déçue parce que je m'étais quand même projetée, j'avais tellement envie de voyager... Mais je me dis que bah voilà, ça, ça arrive, malheureusement, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont même pas la possibilité d'étudier dans l'école qu'ils veulent. Je vais pas aller pleurer parce que je ne pars pas en échange. Mais ça fait quand même énormément partie de mon quotidien en école. Euh, ça bouleverse totalement mes plans parce que l'année prochaine, je comptais faire une année de césure pour euh, bah, faire des stages, gagner un peu d'argent et prendre de l'expérience. Euh, donc voilà, clairement, ça me fait stresser. En fait, ça me fait stresser de... Plus tard pas pouvoir trouver un taf qui me plaise parce que je parlais du marketing digital et tout mais moi actuellement en fait j'arrive pas à concevoir que plus tard je vais être capable de gagner de l'argent en faisant ce qui me plaît parce que pour moi tout le travail que je produis via Youtube ou pour l'associatif bah, je gagne soit pas d'argent soit très peu d'argent, Genre je le fais limite bénévolement. Parce que c'est ma passion, mais à côté de ça, je veux en faire mon métier, je veux produire du contenu, je veux pour des marques et tout, plus tard je veux que ce soit mon métier. Mais j'arrive pas à concevoir que je sois assez légitime pour gagner de l'argent en faisant ça. Et donc avoir vu mes plans bouleversés euh, sur le court terme comme ça, genre ne pas savoir où je vais être, genre ne même pas savoir si j'aurai un logement, enfin bref pour euh, la fin de l'année et pour l'année à suivre... C'est un peu complexe, c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment perdue par rapport à ça et j'essaie de pas trop me prendre la tête, mais je pense que c'est un truc qui est dans mon cerveau ancré. Genre, je, je suis obligée de stresser pour ce genre de choses. Donc je voulais en parler quand même un peu un peu en vidéo pour vous tenir au compte parce que j'en parle plus et c'est un peu souvent le moyen de, de gérer les choses. Je j'en parle pas sur YouTube et c'est comme ça, ça n'existe pas dans ma tête. Mais malheureusement, euh, voilà. Donc un peu en truc de consolation, euh, on a pris des billets de bus pour Amsterdam on part euh à la fin de la semaine prochaine parce que j'ai quelques cours à distance parce qu'il y a un énorme séminaire dans mon école la semaine pro donc voir à Amsterdam quelques jours euh, je suis trop contente, vraiment j'ai trop hâte bon, je vous avoue que je me suis endettée hein, j'ai pioché dans mes économies pour ça mais en même temps si finalement je passe toute mon année à Lille je n'aurai pas besoin de ces économies c'est aussi hyper frustrant parce que j'avais prévu de vraiment changer mon contenu par rapport à ça Enfin, de voilà vous proposer autre chose et j'ai pas envie de continuer à vous proposer tout le temps la même chose je me répète un peu là. Donc c'est compliqué mais je pense que c'est la réalité de la vie d'adulte, c'est-à-dire les incertitudes et surtout bah, les incertitudes sur mon futur, sur comment je vais pouvoir gagner de l'argent plus tard parce que j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'aident beaucoup là. Mais je sais qu'en soi, si je mettais autant d'heures que je mets dans l'associatif et dans Youtube dans un taf qui me rapporte de l'argent, bah, j'aurais largement... enfin, tellement d'argent vu le nombre d'heures que je travaille mais j'arrive pas à concevoir que je puisse être payée pour, euh, pour ma passion et donc j'espère qu'avec le temps, j'arriverai à comprendre ça et à pouvoir, dans le futur, faire un métier qui me plaît parce que je sais quel métier peut potentiellement plaire tout en gagnant de l'argent et tout en étant, euh, voilà, confortable financièrement. Donc voilà, encore une fois, cette vidéo n'est pas du tout pour me plaindre. Euh, pour ceux qui regardent souvent mes vlogs, en vrai, ces réflexions, vous les avez déjà eues plusieurs, plusieurs fois, donc peut-être c'était vachement redondant. Mais c'était plus une vidéo où juste je me pose où j'explique mes sentiments du moment. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si vous trouvez ça genre juste inutile ou euh, si vous pensez que ça peut être pertinent. Encore une fois, je ne me plains pas du tout de ma vie. Ce serait vraiment déplacé de me plaindre alors que j'ai énormément de chance dans ma vie. Je partage juste mes réflexions parce qu'en soi, tout le monde a des moments de down, euh, quelle que soit ta situation. Et je préfère le faire dans une vidéo dédiée à ça plutôt que dans toutes mes vidéos. Enfin, je trouverais ça un petit peu... Euh lourd à la fin, j'ai vraiment, je sais même pas si je posterai cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'elle est nulle et qu'elle sert à rien mais c'est peut-être justement il faut peut-être justement que je lâche prise sur mes vidéos et que j'arrête de me dire que ça sert à rien parce que dans ce cas là toute ma chaîne n'a pas trop de sens j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout n'hésitez pas à me partager vos moods de début d'année, vos résolutions vous peut-être ce qui vous ronge un, ronge un peu et puis euh, ce que, enfin voilà quoi Peut-être me donner des conseils par rapport à des choses que vous aimeriez voir. Si vous trouvez justement que bah là ma chaîne elle a trop tourné en rond et que ça doit se finir. Vous pouvez le dire aussi. Hein. En vrai euh, je sais pas si je vous dirai au revoir mais on sait jamais. Euh, en tout cas merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont là depuis, euh, bah, depuis le début de ma chaîne. Ça c'est fou. Je vous fais des gros bisous. Bye la mif. Et euh, bah, portez-vous bien.